Yo les abonnés, on se retrouve pour un tout nouveau short, donc mon tout premier short. Et alors ce short c'est pour vous dire que je vais sortir un nouveau clip genre dans pas très longtemps au moins euh, aller euh, un mois ou deux mois je sais pas Mais là on est en train d'y travailler alors bien sûr c'est un clip Roblox hein, Parce que j'ai eu le de sortir truc et tout faire des trucs hum, les gars vous avez compris